Hey, salut à tous une nouvelle vidéo, aujourd'hui un vidéo spéciale On est sur Woodrowather et on va voir un peu comment en fait le euh... on est sur Woodrowather et on va euh... en fait on va devoir faire le choix ultime le choix ultime mais que vous <rires> préférez? je ne sais pas donc j'ai ce jeu que moi je tiens à jouer une fois Ok ok ok prochain uh... oh, il des marteaux de hein. de oh, bah, devenir un zombie ou ah, être un squelette devenir un zombie oh, on est un squelette squelette squelette un non, squelette. Non, ouais, squelette squelette ça peur ah ok on te vient Oh, je suis un squelette père noël avec un truc de squelette je suis où, les gars voilà. ça fait bizarre ça fait un peu bizarre oh la la ok d'accord le mec je sais pas combien il faut qu'on un burger quelqu'un je sais pas qui mais quelqu'un enfin, a, quelqu a déjà mangé une partie une burger voilà, il se game bien. rien <laughs> Euh, bon. Ok, ok, ok. Non, là. Ah, non, ok. Ok. Euh, où tu Okay. être heureux ou souhaiter être heureux c'est mieux Là on va avoir l'humilité être heureux c'est mieux être heureux c'est mieux notre star pourquoi j'ai pas de soleil pourquoi j'ai pas de ah, soleil moi non j'en ai j'en ai pas j'ai pas... c'est un mèche On m'appelle encore un gars. C'est au moins la qualité, elle est pas ouf. Normal, pas de expliquer pas. Bon alors, elle est sûre à la partition. ok ok c'est comment, c'est comment ça part, ça part ok ok je te pas un truc que faire être une... Euh, truc ou... okay. euh, être une glace que être une ice pop qu'est-ce pas une ice pop une glace pop Mais non ah ouais c'est à la main, commentaire ah, vous ah, la vie c'est quoi que je crois que la la le choix ultime le choix ultime bac c'est noté That's uh, not been expected. Your okay. game? We don't know. It's very cool. I Uh okay. we play every yeah. Every day, every day boire du ketchup boire voilà, moutarde euh, bah, ketchup du ketchup est-ce que vous êtes là est-ce que vous êtes là je vais boire je veux... attends quoi tu peux pas boire du ketchup on va faire si c'est pire on a du ketchup ok euh la suite de la moutarde c'est dégueulasse Ah yeah. oh là là à La partie a fini en l'eau ou pas Pour que <rire> les okay. passes... Oh, c'est des passes de vol, vous de... donnez passe... Ça c'est des passes de vol, vous donnez un toutes les personnes... Tout tour plus qu'on toutes... a Des points pour des revers. Et puis là j'ai mon skin normal, pas dans la partie, pas que dans... sur la tourbillon. Je la perdre d'ailleurs. Désolé vraiment pour la qualité vidéo, pas moi et ma caméra, elle n'est pas trop... Tu on C'est pas trop fini on va dire, c'est pas trop opérationnel, d'accord C'est la meilleure des choses, donc fortement. Ouais, un news super rapide ou être un chat, en français les à C'est ouais, mieux un chat, les gars. On est au super rapide ça, ça a été nul, ça vaut rien. Ouais c'est peur elle, elle est très très peur. Eh oh, bien c'est très tard. Mais non je peux voler. Oh là là, je, je peux voler là. Wow, je peux voir. Pour descendre c'est génial ces trucs ah, je suis un petit charpeur pédic et il se passe un catch quoi une catch ou quoi euh, moi ça m'occupe moi j'ai la peine de attention ne... et... enfin... oh, à ta il est là le soleil Où est mon soleil J'ai mis un soleil deux secondes Attends pitch pas t'as fan pas t'as entendu même Ok qu'est-ce que moi j'ai des bonbons moi je suis quoi, quoi Alors là y a pas deux Ouais j'aime bien les bonbons et Le chocolat préféré Lumière. C'est un manjalo. Oh, C'est Ah, t'as mis du chocolat C'est du ou il a et t'as Non, je vais trop une 4 là. Oh, trop bien génial ça serait idélique roo qui est idélique ok prochain round ok Ok, bien fait que là ça bien en Ok, je préfère être en ou manger mon pique-up. Je pas que je, bon, chose, je préfère. Plus, plus ça. T'as cornichon. On va faire commodore. Mais non. Ouais, oh. On oh, fait peur. Oh, lui il fait te mettre de grand-game le terrain chocola fois que chocolat. <rire> bon, allez, avec la canicule ok What? On va voir si quelqu'un est. la dame la dame quelqu'un dame la dame quelqu'un est... la dame la dame la dame Chocolat, chocolat, mm -hmm. chocolat, chocolat génial encore nichon ok je suis je suis un mec normal et mon plan s'intéresse en tv mais c'est chaud ok d'ailleurs reconnu la musique okay. j'ai été fan de lui euh, alors tiens jet ou manger dango manger dango c'est du dango euh, allez qu'est uget le rôle bleu allez un peu de rouge hein. peu de rouge dans la vie taille de oh, dingue c'est lui guet ou eux ils ont eu quoi oh c'est quoi ça le coup il est meilleur en fait je crois Ah mais c'est une quand est partout okay. ok ça me plaît. quoi J'ai pas acheté pour ce là okay, Ah quoi capté euh, Pas trop Bita, quoi C'est des vacances quoi Je commence à faire des vidéos Ok Hmm, alors alors... Elle se moule. Prends chien. tout chien. Oui j'ai pris... Je prends deux jeunes, pas des jeunes. Exploser et tomber dans un haut lieu. Ah c'est mieux ça. Et quand tu exploses, tu meurs. Pas mourir. Bon, hein. Ok c'est dernier round après... Après je pas qu'on va arrêter. Ok. Waouh, ouah wow. wow, bordel, c'est comme ça bordel. Waouh, Je pense que c'est de la Oh en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. c'est bien, un crash de tout le temps. On a eu plusieurs Je vais des amis un peu de, un peu de vie, mais... Voilà, pas aussi tant que ça. j'espère que cette vidéo oh, vous aura plu. On va faire des vidéos. Très bientôt, n'oubliez pas de mettre des likes, de très des pour les données, de mettre de... commentaire ou euh, me soutenir parce que c'est pas un petit camera énormément c'est sais des vacances et tout je vais faire des vidéos moi ouais, je fais des gros vidéos allez ciao